Pain, saucisse, curry, volaille, nous sa pique-nique chemin volcan. Camarade, on a la saisie et puis on a le curry. Maman est ravie en attendant. Doubois, comment il est l'araignée en s'étouffant Aujourd'hui nous voit chemin volcan de Jules Joron. Donc là, ça va faire plaisir à beaucoup de personnes parce que c'est une musique qu'on a toujours chantée. Tiens moi quel rayonné l'a pas chante ça Quand il monte volcan, aïe aïe aïe, il chante ça moins cinq fois. Quand tu fais tout le lit, quand tu montes volcan, quand tu ne sais pas, quand tu vois la famille, machin. Là, toujours à un moment donné, chemin volcan, il sort. Donc du coup, aujourd'hui, nous voyons chemin volcan avec 5 accords. Parce que euh, Tijan a l'habitude d'y aller notes, mais bon, aujourd'hui, c'est 5 accords. Donc euh, c'est le Do, le La mineur, le Fa, le Sol et le Ré mineur. Donc voilà, les 5 accords pour apprendre euh, chemin volcan avec Tijan. À ce stade de l'aventure, la... je veux dire. <rire> à ce stade, euh, j'arrive presque à 1000 abonnés. Donc, euh, merci encore. Merci pour ceux qui suivent, qui partagent et qui commentent euh, mes vidéos. Si ça a dépassé les 1000 abonnés, le jeu concours des 1000 abonnés a commencé. Donc, je vous laisse le lien. Essayez de gagner la robe petite couture cette 74 Le lien, je vais laisser en description également. Et puis, euh, bah, nous, on commence tout de suite hein, hein, après l'intro. Allons voir les notes ensemble les amis Normalement les notes euh... Normalement les notes les déjà vu, hein les amis hein? Pas dire moi que j'ai jamais vu les notes Normalement c'est la même chose hein? <rire> Mais bon Par principe Par principe ma Peut-être que toi tu arrives dans mon vidéo toi Peut-être que tu as jamais vu les vidéos D'ailleurs Attends, j'ai des D'ailleurs si tu viens d'arriver et que tu es débutant, débutant, débutant à la guitare, commence pas par cette vidéo. Commence par celle-là. Voilà, voilà le lien. Là, là, ici. Commence par mon mari pêcheur. Et puis, à fait mesure, monte dessus. Alors, les notes. Les notes, les notes, les notes. Donc, m'a dit quoi Le do. Le sol. Le La mineur. Le Fa. Le Fa. Voilà. Le m'a tout dit. Et le Ré. Et le Ré mineur. Voilà les accords, pardon. Il ne faut pas me dire les notes, parce qu'il risque de blesser un peu les musiciens. Mais désolé d'ailleurs. Hein? La rythmique de la main droite. Mm. Oh. Ba, haut, oh, bas, haut, bas. Ba, haut, bas, au bas le rocaille, saucisse, car il volaille sa pique-nique, chemin, volcan maman, il gosse de calbasse si je et trouve un bon place vite, faut pas perdre le temps voilà, comme il autres, moi il gratte toujours avec le pouce là, ah, d'accord, ici, là, sur le côté du pouce là, ici donc comme il gratte, bas, haut, bas, haut, bas voilà, bas, haut, oh, bas, haut, oh, bas Après, on fait toujours avec un petit mouvement de cassage de poignet, tu vois Après, si vous jouez avec un médiator, c'est un peu plus différent Ok, mais voilà, moi j'ai l'habitude de jouer avec le pouce Donc, pour l'instant, je reste comme ça hein. Donc, euh, voilà, bas, haut, oh, bas, haut, oh, bas, bas, haut, oh, bas, oh, bas. Attrape toi sans bocal, rocaille, saucisse, caribolaille, Sa pique-nique, chemin, volcan. Ma maille, grosse de calbasse, C'est tout, va bon, place, Ça l'orbite, faut pas perdre le temps. Là-haut, dans la forêt, tout ça qui fait frais, Il fait bon, aller respirer, Le dimanche, quand on en a, bon temps. Ok Ok, donc la musique commence sur le dos. Do, Sol Do, La mineur Do, Fa, Sol Ok Attrape ton ombrocal Rogail, saucisse, caribolaï Sa pique nique chemin volcan D'accord Petite boucle Do, Sol, Do, La <rire> Donc, euh, petite boucle Do, Sol, Do, La mineur, Do, Fa et Sol. D'accord Là, il chante, il chante. Tu fais un petit peu ensemble si tu veux. Donc, il fait bien, il fait 1-2-1-2-1-Fa, un, un, un, Sol. 1-Fa, Sol. Roca, rocaille, saucisse, volaille, Où ça pique-nique, chemin volcan Ma, maille, grouille, Si ça dit, je vais trouver bon, place Alors vite, faut pas perdre le temps Là-haut, dans la forêt, où ça qui fait frais Il fait bon aller respirer Le dimanche, quand on a plus temps Des soupiers la rouble à saisir Et puis d'un réchauffe le caribolaille il va jouer en attendant Ok Donc, petite boucle Chante, chante, chante Voilà, il faut chanter, machin Et à un moment, à un moment donné Petit, petit passage, il fait La midi Nous va bien reposer N'a fait la sieste Nous va promener à pied et belote, ou bien et ballon après un repas un petit gazon après repas donc ce petit passage là où il dit euh, après midi on va bien reposer donc nous commençons les petites boucles pareil il fait la mineur sol fa do fa do et là le ré mineur donc une fois le ré mineur et le sol donc il fait la mineur l'après-midi la, nous va bien reposer monte sur le do le fa na fait la sieste nous va promène à pied le do le fa na j'ai belote ou bien à jouer ballon le do et là le ré mineur après na remange un petit gazon pour finir sur le sol et après repas le petit bouc normal Ok Donc voilà, voilà et ben Donc voilà Mais récapitule. Chemin volcan de Jules Joron. Petite boucle. Do, Sol, Do, La mineur, Fa, Sol. D'accord. Et puis arrivé le petit passage. C'est le La mineur, Sol, Fa, Do, Fa, Do. Fa, Do, Fa, Do. Écoutez encore. Fa, Do, Fa, Do. Fa, Do, Fa, Do. Fa, do, fa, do. Et ré mineur, voilà, c'est là que le passage, le petit ré mineur arrive, ré mineur sol, d'accord Voilà, la vidéo se termine, merci d'avoir regardé jusqu'au bout, mets un petit pouce si ça t'a plu, et puis commente la vidéo si tu as des choses à dire. Donc si le jeu de, des abonnés, le jeu concours des abonnés a commencé, je te laisse le lien en description aussi, Va voir la vidéo et essaie de participer au jeu pour euh, gagner la robe Maloya, de petit couture 974 aussi également, le, le lien en description. Et puis, euh, et puis, et puis, donc si tu pas abonné à ma chaîne, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et d'activer la petite cloche. Euh, je suis auteur-compositeur également, donc beaucoup de personnes regardent mes vidéos mais voient beaucoup plus de tutos que de que de mes chansons. Donc je suis auteur-compositeur et interprète de musique aussi rayonnaise. Donc je vous laisse les liens en description, mais les liens, les affiches de, de ma playlist de mes chansons en clip vidéo. Donc euh, voilà, n'hésitez pas à les regarder. Euh, ben on se retrouve pour une prochaine vidéo, sûrement d'un prochain tuto ou sûrement d'un blog. Euh, Peut-être que je vais changer un peu. Je vais varier un petit peu la, la chaîne. Je vais l'animer autrement. Donc voilà, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Et puis, commente, partage la vidéo. Faites-vous plaisir. Prenez soin de vous. De bois